Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très très en colère mais alors là une colère comme il m'arrive très peu et là l'optimisme ne peut pas faire grand chose du tout euh, je viens dans le garage, un garage fermé comme vous le voyez hein. je viens donc prendre euh, ben, mon scooter pour aller en ville à un rendez-vous et je constate que l'un de nos deux casques, celui de Camille, a été vandalisé, démoli en pièces. J'ai trouvé des pièces détachées par terre. Voilà, là, je n'ai pas, pas de message optimiste à vous transmettre, sauf que euh, cela me dégoûte de voir que des gens peuvent s'acharner sur les objets des, jeux, des autres, euh, des choses pour lesquelles nous avons travaillé, que nous avons gagné. Et ce manque de respect, euh, cette, cette, cette cette méchanceté gratuite de démolir le matériel des autres, le casque. Pourquoi J'en sais rien. Mais le casque a été démoli. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, le casque, je ne l'ai même pas retrouvé. J'ai cherché partout dans le garage. J'ai trouvé des pièces détachées partout, sauf le casque en question. Donc voilà, euh, il nous arrive parfois de, de vivre des choses euh, au quotidien qui euh, ne favorise pas l'optimisme, la colère fait partie des émotions, des émotions bien entendu certes négatives, euh, donc là je vais devoir prendre du recul, je vais aller à mon rendez-vous, ça va me permettre de prendre du recul, mais franchement ça me dégoûte, ça me dégoûte de voir que, que des gens peuvent faire preuve de, de si peu de respect, voire même d'irrespect face euh, au bien matériel des autres. Allez, je vous dis néanmoins, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, bah oui parce que bon, on peut relativiser... Il y a des choses plus importantes, c'est juste que c'est n'est pas chouette. Mais voilà, soyez heureux, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.